Hello, hello, hello, bonjour, bienvenue à cet épisode des Rambas de la vie d'un entrepreneur. L'émission où on vous donne tous les petits coups durs de la vie d'un entrepreneur pour naître en vous l'espoir, faire euh, susciter des, des idées pour pouvoir rebondir et puis vous présenter la vie réelle de l'entrepreneur qui n'est pas faite que d'éléments de réussite mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, une, des plus grandes, une des plus grandes hontes de ma vie euh, le jour où j'ai lancé un événement et puis je n'ai pas eu de clients. Moi, le grand marketeur, j'ai lancé un événement et puis je n'ai pas eu de clients. C'était la plus grande honte de ma vie. Alors comment s'est passé euh, J'étais il y a peut-être 5 ans comme ça, mais quand même, j'étais, il faut dire que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai quand même un, un bon background et à un moment j'avais atteint un, un succès en tout cas un succès fulgurant tout ce que je faisais ça marchait, je vendais comme des petits pains j'avais lancé une euh, formation même donc j'avais, au début je faisais mes formations par trimestre et quand ça marchait tellement j'ai décidé de les faire chaque, euh, chaque mois et donc c'était au début de cette transition là. donc j'ai lancé je, je, venais, je venais de finir une formation donc, disons par exemple ce samedi et puis euh, le lundi, je programme une formation pour le samedi prochain. Donc, maximum une semaine de promotion de l'événement. Donc, je lance l'événement le mardi. Le samedi qui suit là, j'ai fait carton plein. Donc, je suis sur mes gros chevaux là. Donc, le blé est rentré, mais j'étais content. Et je dis, bon, maintenant je vais. Euh, j'ai dit, bon, je vais prendre des vacances je suis parti à Sini. En tout cas, bref, je suis allé. Je me suis fait plaisir avec la famille et tout ça. Et j'ai dit, bon, je vais lancer, je vais me reposer un peu, mais je vais lancer plutôt deux semaines chaque, deux, deux, deux cours dans la semaine, c'est un peu trop. Attends, je vais revenir à des cours par mois. Donc, je lance la prochaine formation. Après, le carton plein, là, je lance la prochaine formation. Mais cette fois-ci, je me donne un, un mois de promo au lieu de juste trois jours comme la dernière fois. Voilà, donc un mois de promo. Je fais ma promo c'était prévu pour 30 places. Jusqu'à la veille de l'événement, j'ai payé la salle tout ça. Il y a deux personnes seulement qui se sont inscrites. Aïe J'ai dit, mais c'est pas possible. Et coup pour, pour apprendre à vendre. Et puis moi-même, je n'avais pas pu vendre. Mais on voyait un peu la honte. Je, je me mettais même à la place même des, des deux maigrichons clients qui allaient venir, qui avaient dit, ah, mais la salle est vide. Mais est-ce que c'est que le gars va nous dire là? est-ce que c'est vrai? Puisque c'est quand même c la preuve que tu es un très bon marketeur, c'est que tu arrives à vendre tes propres produits. Non, non je dis, je savais même pas. J'étais obligé. Et à la dernière minute, j'ai fait des relances, j'ai diminué le prix même. Il y a une troisième personne qui est venue s'inscrire sur les 30. Une troisième personne qui est venue s'inscrire. Mais elle, elle a payé la moitié du prix. Elle dit, est-ce qu'elle n'a pas l'argent Est-ce qu'elle peut payer la moitié du prix Elle dit, il faut venir. Donc, si tu veux, on va dire, il y a deux personnes et demie qui sont inscrites sur 30 personnes. Jusqu'à 19h, je suis là. Point de vente. J'ai fait des relances. Toutes mes techniques marketing, j'ai fait, ça ne marche pas. Donc, j'ai appelé les clients. J'ai dit, non, que pour. J'étais obligé de mentir. Mais vraiment, un bon chrétien, ça m'a fait mal, hein c'est une des rares fois où j'ai obligé de mentir à cause de <rire> à cause de la honte. Donc je dis aux clients que non, que compte tenu des des, des, des circonstances indépendantes de ma volonté, le gars à la salle n'est plus disponible. Donc je ne pourrais plus je ne pourrais plus faire la formation. Je vais vous rembourser votre argent et tout ça. Voilà. Donc je salue une de mes clientes Fatou Fatou Traoré à l'époque. Qui, était, qui faisait partie de ces, de ces trois clients, deux clients et demi, là, et j'ai dû annuler la formation. Mais eux, ils pensaient que c'était légitime. Mais la vraie raison, ils vous disent aujourd'hui là, j'ai tapé poteau même. J'ai tapé poteau. Alors, quelle re leçon retenue de cela? D'abord, la, la, la première leçon, c'est que vous êtes un homme. que peu importe la qualité de votre professionnalisme dans votre activité, vous êtes un homme. Donc, vous pouvez commettre des erreurs, vous pouvez subir des échecs. La deuxième des choses, c'est que vous ne pouvez pas contraindre un client à acheter votre produit. On a beau utiliser toutes les techniques, il y a des limites au marketing. Et je les cite souvent, écrit un article déjà pour les, pour les citer. Il y a la saisonnalité du produit. C'est-à-dire, il y a des moments où les gens achètent, il y a des moments où les gens ne vont pas acheter ton produit. Actuellement, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, c'est la saison des pluies. Donc ceux qui vendent les parapluies, ceux qui vendent les imperméables, c'est votre C'est votre truc, mais c'est pas... Celui qui, celui qui vend les maillots de bain ne va pas se plaindre que non, les maillots de bain ne marchent pas pendant la saison des pluies. Oui, il y a des saisons où ça va marcher, il y a des saisons où ça ne va pas marcher. Voilà. Deuxième, euh, deuxième limite, c'est euh, le, le pouvoir d'achat de vos clients. Il y a des jours où vos clients n'ont pas l'argent donc peu importe les techniques marketing là, il est convaincu de ton produit mais il n'a pas l'argent pour payer donc ça ne va pas se vendre voilà, troisième euh, excusez-moi troisième limite la qualité intrinsèque du produit le produit lui-même là, son niveau de qualité il y a, il y a un niveau de qualité n'est pas adressé à toutes les cibles voilà, donc voici un peu les limites euh, de, de, de, du marketing donc ne dites vous que vous n'êtes pas obligé de tout réussir. Ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, euh, je vous dis ciao ciao. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode des bas de la vie d'entrepreneur. Bye bye.